Ça, monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Europa Nir 6.4 dans notre partie avec les Ottomans. La Bohème m'appelle euh, à l'aide, si je peux dire, euh, contre la Pologne et la Lituanie. Alors qu'ils sont encore alliés avec le Danemark, elle prend des risques du fait que je sois un gros pays. Je comprends. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est que j'ai plus aucune revendication sur la Lituanie et la Pologne parce que je les ai pas renouvelées. Euh, la bonne nouvelle, c'est que que je pas tellement besoin de m'appliquer je vais quand même envoyer quelques armées dans le secteur voilà euh, et j'ai forcé, j'ai réduit ma de de guerre pour être sûr d'être à zéro et pour éviter d'avoir de l'usure tout de suite on va attaquer ce pays pas très pas très allié à qui que ce soit en même temps on va accepter enfin dans le mois qui suit plutôt Et ça se trouve, euh, sur ce coup-là, la Bohème prendra plusieurs territoires et deviendra plus grosse et la Pologne plus petite. Après, la Pologne plus petite, ça m'intéresse pas forcément. C'est-à-dire que, que la Moscovie pourrait manger des territoires sur la Lituanie. Euh, sauf que tant que je les ai avertis, ils ne sont pas censés manger gaïs. Kazan ils peuvent, parce qu'on n'a pas de frontière avec eux. D'accord. Alors, Venise, Baloutch et Yémen. Je pourrais avertir plein de gens, ça coûte pas grand-chose maurite par exemple. Et puis ça concerne que les les attaques contre des pays qui sont mes voisins. On va peut-être s'accrocher se... à Ajam. Allez c'est parti, battons-nous pour Erevan. Ces services pourraient être utiles, puissance des missionnaires il va me coûter un peu cher par contre pas tellement plus cher que le plus 2 donc on va le prendre Vellucci s'est retiré La conversion des irakiens qui se soulèvent ah, par contre je suis désolé pour Hagem qui se prend des rebelles enfin des, des, des armées les armées vont sûrement focus à Hagem Peut-être trop de troupes de ce côté-là, on va réenvoyer un petit paquet. Tant que le Danemark n'est pas impliqué. Euh, Accueillons-les donc. Hein. De... Je reçois des troupes. Euh, des, des, des lettrés de, des Ottomans qui se sont réfugiés. Bon, Le siège devra... les sièges devraient avancer sans souci. Avancer sans souci. Pas très envie de m'éloigner, mais ce serait une bonne idée quand même. Parce que la Bohème perd sur son sol. Alors c'est eux qui se sont accrochés à nous, ils ont un général. Allons direct à Varsovie. Ne perdons pas une seconde de plus. Euh, ouais. Alors les attaquer pourquoi pas Les attaquer quand ils sont aussi nombreux que ça On va y réfléchir un peu plus On va peut-être attendre une autre armée Si s'en va J'ai une armée de 13, là. Ils peuvent faire le boulot. Fin du siège de Hardabille et d'Erivan. La Hara a été convertie. J'ai pas accepté les... Si, c'est les Roumains, D'accord. Je peux à nouveau convertir facilement tout le monde La qui compte pour 0% Elle est réduite actuellement Convertir la... Va accroître notre unité religieuse de 0% Peut-être que parce que c'est des hérétiques Je sais pas trop Euh Celle-là qui compte le plus, par elle compte 1 1 et elle est convertissable, facilement Hop, c'est parti Varsovie est tombée hey. Les polonais, il semblerait que vous perdiez Danemark est pas trop là pour vous aider Encore un siège qui tombe on va étaler notre trou. À la fois sunnites... Ah, ils ont changé de religion, probablement suite aux rebelles euh, qui avaient frappé euh, quelques épisodes plus tôt. On a été trop lent pour sauver le fort, c'est pas grave. On va aller sauver celui-là, il est en terre aride aussi. Des territoires très surélevés sur la carte, parce que ça doit être des, des hauts plateaux, mais c'est des hauts plateaux arides. Enfin, qui sont pas considérés comme collines et hauts plateaux. Ah, j'ai perdu. Il y avait des Danois, j'ai pas fait gaffe. quelques troupes par là grosso modo les autres pas toi là non ah, vous et vous et vous vous, vous regroupez en oh. oh. crime qui okay. Ah mais on a des conflits intérieurs les mines. Ils ont lâché à peu près tout leur euh, Tout leur territoire Maintenant c'est des conflits intérieurs Mais officiels Ils sont alliés à quelqu'un Oui euh, ils ont plusieurs alliés Hormuz oh, Hormuzienne, Corassan. J'avais pas vu ça ah donc au lieu de se rassembler là-bas Vous allez vous rassembler Là-bas oh. vite, vite, vite, vite, Trop tard peut-être reperdre On va reperdre ouais, on va perdre. C'est un peu difficile pour moi de manager deux guerres à la fois. J'avoue. On a 4 de score de guerre dans une, gu une des guerres. Pas trop suffisant pour arrêter. On va essayer de sortir Hormuz. On va leur prendre une province. Une province super riche euh, ici. Kawasim. Et malgré ça, je sais pas s'ils si ont des provinces à, à rendre. Non. Donc on va juste essayer de les faire sortir. J'ai 31 000 hommes. on va écrabouiller les armées. C'est les montagnes. On va piquer un peu. Beaucoup, en fait. On a quand même gagné, on a perdu plus d'hommes à cause du terrain Ils euh... sont pas partants pour sortir juste comme ça C'est dommage, je trouve Je leur ferai une bonne, passion... une bonne euh... façon de sortir Occupons-nous euh, des rebelles, on a un commandant sur une des armées ou pas Oui, même deux. Le meilleur servira au siège, on verra. En deux étoiles, très bien. laisser faire les quasimukiens parce que je pourrais m'en faire un, un vassal si il libère sachant qu'il n'a pas de territoire réclamé chez moi oh il y a des J'aimerais pas... garder le fort Je sais pas si j'ai assez de troupes pour gagner Désorganisons les Ça s'est fini un peu serré Et j'ai plus assez de troupes pour Faire le siège Nickel Enfin nickel, je vais me surplier sur l'un des deux Ok, vous êtes en prairie Dans un coin isolé Or, moi, je réclamerais bien une paix séparée. Euh... en tout en cédant cette province là. Ils veulent pas. Le gars il a rejoint la Peut-être que je peux rafler le contrôle du fort assiégé. C'est pas un fort, c'est juste une province. Le fort est là. C'est pas artistomané. Peut-être que juste si j'ai beaucoup de leur points, ça leur suffira. En effet. Et les autres, on va faire les paires en même temps. Parce qu'il y en a un à qui j'ai des trucs à demander et l'autre où je rien à demander. aura à Jam, tout ce que tu peux. Cède-moi ces trois territoires-là. Et c'est fini, en fait. Non, j'ai peut-être demandé d'autres... J'ai revendiqué d'autres territoires. On va prendre ce que j'ai revendiqué. Et voilà. Là, on est pas mal. Faut que j'attende au moins un jour, d'accord. moscovie ça fait un peu plus. Khorasan. Timorid, on s'enfonce dans le... Ils ne sortiront jamais de la Coa. Kazan, il pourra rejoindre. J'ai envie de quand même euh, demander tout ça. Hein. C'est Gazikmuk Mou... qui revendique juste que là, d'accord. Voilà, ça m'a permis de re... gagner mes territoires. Ajam va probablement devenir euh, plus fort euh, militairement. J'ai une armée là qui fait rien du tout. C'est tombé.